Okay, let's go. Ennemi dans Oh, my gosh, il ce qu'il a pris, lui Let's go. Là! Pour toi. Je l'ai, je l'ai, nice. Super info. Oh, my god, tu a exposé, nice. Ok, ça va respawn sur moi. Down. Ok, ça respawn encore sur. Ah non, c'est un. Nice, j'arrive, t'as besoin d'aide? J'arrive. J'ai pas besoin d'aide. Ok. Non, je vais me faire exploser au lance-roquette. Oh my gros. god, ce qui m'a mis C'est pas possible. Oh. Non, je me suis encore fait exploser au lance-roquette, gros. Et moi, qui m'a mis un bullshit, le mec euh, de l'espace. Yes okay. Mon est mort aussi. Let's go. Jésus y y aussi. aussi. On est de deux, on est trop bien. Moi. Génial, génial, génial. Tu peux venir sur moi, il hein. oh. y a vraiment, vraiment ils sont nuls. Sont il est toujours au pistol. Dommage, il, a, il a repris mon bonbon, ta mec. Le colis il va, il va spawn là, non oh, Il va bien bientôt spawn, c'est pour ça. Attends, Allez, la gauche, je fais des kills, on meurt et après on spawn sur le colis. Ouais. Et ils sont 4, ils me pushent à 4 les mecs. C'est toi, Orange Parce que moi, il y a 4 se... mecs. Haut. Oh, il m'a mis, un, mis une des 5 de... Ah non, ok, je suis mort dans le bac. Et ils sont 3 devant toi. En approche. Et le colis a spawn, je vais spawn sur le colis. Il est mort. Putain, là il galère, c'est pour là les autres. Je suis mort aussi. Okay. Je suis mort aussi, mon ref. 8-6-6 Fais gaffe euh, sur le colis, genre c'est des malades Il m'a mis un énorme bullshit Oh non frérot Ouais C'est euh... Ouais T'as raison, c'est des tarés sur le colis Ok, doucement. des malades en haut prends la hauteur oh là là let's go j'aime ça On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Faut continuer. Sur toi ça se de malade, j'arrive. Ça fait de fou On va les défoncer à deux. Non Non stoppé J'arrive, t'as des infos Pas d'infos, pas d'infos, pas d'infos. Ok. Une balle sur moi Non, non, une balle, une balle je bien. T'es bien, t'es bien. Mis... Y'en a un à terre devant. D'accord, je m'en occupe. T'es bien. Là, je me mets Il a dû me mettre toute la chance. Ils sont pompes qui sont en deux elle, là, Non, derrière moi. Sur moi là. Nice, c'est tout. Non je suis désolé Dommage, dommage J'ai pas réussi. réussi On est up de 2 là Ouais ça suffit pas mon frère Il en faut 4 de plus Il faut qu'on faut qu passe un... un miracle sur une team mon frère Je con acheter ça chez ton prompt au shop Tu chez ton prompt au shop Nice Allez c'est maintenant C'est maintenant Allez attends ça respawn Non Beaucoup de monde de mon côté Faites attention, on ne pourrait bientôt plus réapparaître. Oh là là. Oh my god, on est. Sur toi ça respawn de fou, t'es trop bien. Pas forcément frérot. Je suis mort. Down, down skill nuke. Devant moi, gauche, euh, est, est, est, est Deux Ouais, ouais, ouais. Je pense c'est caché là sous les cailloux, j'en sais rien. Je vais repartir dans les bâtiments au cas où. Nice, pas oh, Oui. Oh là là, il est mort. Si il meurt, c'est magique. Mort. Un autre mort. Il y en a il y a une balle. Le faire, on, peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Je, le, faire. je le fais, Izz. Je suis avec toi. Il est mort, il est mort. On le fait tous les jours. On le fait tous les jours, Izz. Les garde de par le réseau shop hein, si tu achètes quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Down sur toi. Allez, on est les meilleurs, let's go. Non je suis mort Je suis mort, ils sont 4, ils sont 4 okay. Ils sont 4, 2 à frappe. terre. Ça réanime, un qui réanime, un seul qui est un seul qui est là. Ok j'ai mis une frappe. Down. Tu veux me réanimer J'ai eu, j'ai eu équipe éliminée, j'ai eu équipe éliminée. Vas-y va me réanimer gros, même si elle vas y le gaz. Vas-y, vas-y, vas-y, oh, Me réanime pas eux frérot. Non à non très non attention. non non Oh le, le shop il a fermé, c'est pas grave. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu mon ref, c'est pas grave, c'est pas grave. Je, je compte les points, t'en fais pas. T'es un autre shop ici mon ref. Ok. Si jamais tu veux qu'on essaie de clutcher le. Frère, on va le faire On va gagner Mec non On va gagner contre Moonaraï et Jésus, là oui oui oui oui oui. incroyable je Fais attention à toi Je te mets les ping it Ouais Je vais faire de goi Je me dépêche Ils arrivent vers toi Face un. Un. un seul Un premier Le, deux... le deuxième a tué Il est ici T'as un flank sur le côté droit Flank sur le côté droit Il prend son temps Il prend son temps t'as un pignes. Attention ouais, Il se l'a fait mon gars Gros, On a gagné Comme j'ai C'est mon ride Let's go baby <rire> Oui Allez ma poule <rire> <rire>